Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'exercices autocorrectifs et de l'intérêt qu'il peut y avoir à capitaliser sur les réponses des apprenants. Et donc, quelques mots de contexte, imaginons qu'on ait fait passer à des apprenants des exercices autocorrectifs, typiquement des QCM, et on va les utiliser euh, que ce soit pour euh, travailler sur des conceptions erronées, donc là ça va être en cours de séance, ou a posteriori, entre deux années consécutives, retravailler les exercices. Donc ça, c'est euh, le sujet de cette vidéo. Donc déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que euh, quand on fait passer des exercices automatiquement, euh, sans correction, on peut très rapidement euh, obtenir des tableaux de bord qui nous donnent, par exemple, la répartition pour un item donné, pour un exercice donné, de telle ou telle réponse au sein d'un groupe. Et donc ça, ça, ça permet, ces visualisations, d'avoir une meilleure compréhension des difficultés d'un groupe donné. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces, ces histogrammes ou ces, ces diagrammes en camembert de la répartition des, des réponses au sein d'un groupe On peut réagir en tant que et organiser des séquences spécifiquement pour de la remédiation. Euh, J'ai un certain nombre de collègues qui ont travaillé notamment au développement de logiciels qui vont permettre de, de faire de l'instruction par les pairs pour capitaliser sur ces réponses de l'apprenant. Alors sur les conceptions erronées, vous avez par exemple euh, ZapNote, donc ça c'est un, un article sur l'instruction par les pairs pour une un, un, un utilisation à distance, donc Franck Silvestre et Jean-François Parmentier, et toujours des mêmes auteurs, tout ce qui est euh, évaluation formative et, euh, et euh, travail des, des, des étudiants. Alors comment ça marche concrètement Je vous donne un test. Je l'ai modélisé comme ça, vous avez la bonne réponse, euh, deux mauvaises réponses et un qui est euh, réellement un piège tendu. On sait que les étudiants ou les apprenants tombent toujours dans le panneau. Et donc, une fois que les apprenants sont passés dessus, on a euh, les, histogrammes, enfin, les, les, les diagrammes en bâton dont je, je vous parlais tout à l'heure, avec une répartition des de, de, de, de bonnes réponses ou des mauvaises réponses. Et on voit par exemple ici que près d'un tiers de la classe est tombé dans, dans, dans le piège qu'on a tendu aux apprenants. Donc ça, on va capitaliser sur ça pour pas simplement s'arrêter là et passer du temps pour, euh, pour discuter sur les résultats obtenus. Alors, vous avez la méthode la plus simple qui est de dire, bon, on arrête la classe, je vous montre euh, ce graphique euh, et on va le discuter en classe et je vous explique pourquoi c'était un piège. Donc ça, c'est une première approche. Et une autre approche, ça peut considérer, de dire que les étudiants en fait vont réfléchir eux-mêmes et, et une, ce que font les collègues notamment... Jean-François Parmentier, ils disent que dans leur logiciel, on demande à l'apprenant de quand il va soumettre une réponse, de donner une explication et de, de, de donner, noter la confiance en la réponse qu'il va donner. Donc là, par exemple, il a, il a fait le choix 5, il, il, il explique pourquoi il a fait le choix 5, et il donne euh, à, à 4 étoiles, je suis quasiment sûr que c'est ce choix. Et donc, euh, après, une fois que ça a été fait, on va comparer ce que les autres euh, apprenants ont, ont répondu, et on va, un élément de scénarisation possible, c'est de rediscuter ce qui, ce, qui, ce qui se fait par exemple euh, à, à l'Université de Toulouse, qui s'est fait en tout cas à une époque, c'est qu'ils euh, euh, travaillaient en petits groupes au sein de l'amphi, chacun se retournait, ils discutaient de leurs réponses respectives et après éventuellement, ils resoumettaient l'exercice. Donc là, ce travail sur la capitalisation des ressources, des, sur les réponses des apprenants, c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement faire sans le numérique et qui est une des opportunités réellement intéressantes offertes par le numérique. Alors ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est la région des exercices. Et donc, non seulement on va euh, comparer, regarder euh, précisément quel type de réponse est donné, mais on peut créer de nouvelles métriques. Les métriques, ça peut être le taux de bonnes réponses ou de mauvaises réponses sur un QCM donné, éventuellement même le temps de réponse. Et donc là, on voit sur différents QCM successifs, là, c'est une, une, une capture d'écran qui est issue d'un Moodle, on voit que. Euh, le, le, sur CQCM là, le nombre d'essais ratés en rouge est extrêmement important. Donc ça, si c'est ce qu'on veut, tant mieux. Mais si c'est quelque chose qu'on veut éviter, c'est quelque chose sur lequel euh, qui va nous faire réfléchir peut-être pour le cas échéant, retravailler les exercices pour la session d'après. Donc dans une logique de ce qu'on appelle la réingénierie. Donc en termes de perspective, donc on a parlé de l'utilisation des réponses et de retravail sur l'exercice. La question maintenant c'est comment quelles sont toutes les modalités de capitalisation en classe sur les répons des réponses des apprenants J'ai évoqué l'instructeur qui simplement prend les choses en main ou le travail en petit groupe, mais il peut y avoir probablement d'autres formes de scénarisation. À vous de, de, de les explorer ou de regarder ce qui se fait dans la littérature. Et sur le retravail des exercices, il faut voir, réfléchir exactement qu'est-ce qu'on recherche Est-ce qu'on recherche à avoir un taux de succès optimal autour de 60%, est-ce qu'on recherche à éviter les exercices trop faciles ou est-ce que c'est vraiment l'attendu et que ça ne nous pose pas de problème d'avoir 90% de bonnes réponses à un exercice En tout cas, ce sont des éléments, des questions à se poser pour retravailler d'une session sur l'autre une série d'exercices.